Depuis trois ans, l'équipe de Wet For The Night balade ses caméras de concert en concert à la découverte des scènes musicales locales et alternatives. Trois ans d'errance, mais aussi de rencontres, de musique et de partage. Nous avons débuté en filmant quelques lives et interviews à Orléans, puis ailleurs en France et en Allemagne, que ce soit des groupes internationaux qui tournent depuis une bonne vingtaine d'années, ou de nouveaux qui faisaient leur premier concert. Mais même si on a déjà montré pas mal de trucs, on a maintenant envie de partager le reste avec vous, de vous faire découvrir et de découvrir ensemble de nouveaux groupes à travers la France et l'Europe. Le principe est simple, un nouveau live et un nouveau groupe par semaine. Du hardcore au rap, en passant par le trash, le crust, le post-punk, le black et même un peu d'indus. De quoi bien vous casser les gencives, seul ou entre amis, tous les mardis. Vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, Wet For The Night, ou sur notre site internet. On se retrouve donc dès mardi pour une nouvelle vidéo par semaine et à tout de suite sur Facebook.